Président pays colombien décidé pour que les capable débarquer dans pays d'Haïti pour le aider pays à puisque, lui dit, ça qu'a dans pays, si a actuellement, pays pas la responsable puisque Colombien, yo, te tout, président Jovenel Moïse, en dedans la caille. oublié pour pour Max songer Mesdames, mademoiselles et messieurs, président Aristide qui déclarait, ça n'a pas vivre journée Jodi dans le pays d'Haïti, c'est résultat coup d'État. 2004 là. Guy Philippe frappe fort ou pral de décauser. Gros prophétie pour pays d'Haïti, mais ça ka passer comme ça. Ça gagne prophète Joservie bagaille seulement yo après pour pays ya. En tout cas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 Nous avons eu chance de présenter un petit compte à Et compte ça qui s'était mal cherché sauver, sauver Rivan Merci à chaque fanatique qui t'a commenté. Réponse là, c'est cocoyer. Un petit cric-crac pour nous, nous gagner. Papa, nous gagne. un pied bois Tout fait, c'est la parole. Pas hésiter à quitter l'élément de réponse par là dans le commentaire là. Ça fait nous plaisir. En en nouvelle, mon ami, bienvenue. C'est sous taxe 609 ou connecté n'importe où y'a depuis où c'est haïtien ou doué compte tout sa qui passe en Haïti, ou à l'étranger. Pablier, abonné, commenter, like et partager vidéo à pour travail là, capable avancer. Zami pa ou fou kou. Mesdames, mademoiselles et messieurs, je suis comme vous avez annoncé que pays Colombie ne veut pas Lady, la tête et le pays d'Haïti. Contre le problème de qui a président Gustavo Perro, dit que le vle en Haïti, rencontrer ensemble avec les responsables pour connaître ce qui a passé dans le pays et ensemble pour jouer une solution pour que soient capables capable de retirer le pays dans le là. Donc, le prêt pour que les soldats colombien qui débarquait dans le pays d'Haïti, en effet, dans le jour passé, nous capable capables rappeler nous, Colombie a été vient assassiner le président. Donc, si le président haïtien a assassiné, il sentit que Colombie responsable, ça que Haïti a connu pendant le dernier moment. Yo, la. Donc, en ce sens, il est prêt pour que les débarquer dans le pays d'Haïti, pour que les rencontrer ensemble avec les dirigeants, pour le mieux comprendre la question de l'insécurité et après ensemble pour voir e comment ils sont capables d'aider le pays d'Haïti à sortir dans ce là. Donc, mesdames, mademoiselles et messieurs, vous capables de rappeler, ou, 7 juillet 2021, e, assassin en pays d'Haïti était ensemble avec mes sénégalais colombiens étaient rentrés en dedans chambre caï président yo assassiné et pour ça t'est fait selon déclaration Rodolphe Jean vendredi qui saute à la il fait qu'on est agent USGPN yo il était cob les équipes colombiens ont passé rentrer pour ont assassiner président yon façon pour que ont était barrière libre qui était monsieur au passé sans tirer un coup de balle baïe passé dégager nous la... La pied nous quittent, l'espace espace la rapide et puis colombia a passe fasil, bien facile frères et bien-aimés yo rentré yo aller juste dans chambre président yo aller douze 12 ball yo Rachel. yo pété gel yo Kaceren, mbakache m'pa cacher di yo krasé président en poudre. frères et bien-aimés c'est triste c'est grave pour abgade, yon yo agent USGPN frères et bien-aimés uniforme qui souli zam qui nan mel wow, son bagay extraordinaire ces bagages qui chè en pile et puis avez regardez monsieur, pour 1000 dollars américains ils yo vend yon président pour un caca aran, ou vend yon président ça veut dire ou capable tout nèg ki te bò président belle uniforme qu'est-ce, qu'est-ce, quest tout sous donc si chaque agent te recevoir 1000 dollars frère, bien aimé ou capable comprendre demain si Dieu veut qu'acheter un bon pays d'Haïti sur 000 dollars américains qu'acheter un ton bon pays ou qu'acheter un bon pays demain si Dieu le préliminaire ou chaque sécurité au 1000 dollars ou fini est-ce qu'on comprend comment bagaille toi attends comment on sent pour chef monsieur pour chef pour quantité temps on prend pour que ou capable venir soyer journée aujourd'hui ou passe un paquet de temps dans académie ou voyager ou prendre formation ou sécurison président puis pour 1000 dollars américains vendre ni 1000 dollars américains vendre président ou pral dim, ou te bay bariel parce que c'est pas c'est pas si ou t'a pral c'est arrêter ou t'a pral arrêter président ou stupide est-ce qu'on vous comprenez frère c'est ses bien-aimé donc nous renimer croiser ensemble avec agent IGPN pour demander comment nous senti Attends, pour tout le monde, il a président, monsieur. Même youn pas rapprocher le bon président pour dire, monsieur le président, c'est sécurité au Mais, bon bagaille, me expliqué. Mon cher, mon un complot qui fait un compte pour venir la, pou yon, pou la oui? Mais qui l'aime, qui mais l'argent qui a distribué, mais ça a fait tout. Attends, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, dit nous, ça nous, qui ça nouveau Qu'est-ce ça nous Est-ce qu'on comprend frères et bien-aimés Pour tout le monde ça yo bon côté un président plus passe 50 agents sécurité. Chaque après -si, yo. nous voit, kombio. Nous yo pas courage pour nous rapprocher bon président pour nous dire le comme ça et bien mais ça cap fait. Donc nous tout est besoin tout yel tout. Waouh. Donc c'est on complot nous pas de conjoint pour nous rentrer comme étant donné donner c'est pas nous même qui bralera les âmes nous tôt là eh bien nous prends t'il l'argent nous bah et bah rien après ça pour nous dire nous pas de connais non imaginez oh qu'à toucher petit reboc à y président et pre, hey, mes chauffeurs président descend t'il t'allez manger <laughs> à la tracaboule avec a été chaque monde de recevoir t'impulsion parieur et puis on large et quoi ou embarrager et puis mais ce n'est pas centré l'alpha tête président Comment nous sentons nous? Comment nous sommes têtes nous? À la tracade pour la vous n'avez pas ici là. Donc, et sœurs bien-aimés, vous êtes capable de comprendre que vous avez fait ensemble avec les gens qui ne sont pas grands, ça qui est passé. Vous avez fait ensemble avec les gens qui sont vicieux, ça qui est passé. Donc, assurez, que les, amis, assurez que les gens qui sont en entourage, c'est les gens qui sont en même niveau ensemble. À vous. C'est une raison qui fait que les jamais descendre pour aller chercher un malheureux pour mettre côté de jamais. Ils chercher les bourgeois pareils. La connecter ensemble avec les bourgeois Parce que même si les choses sont difficiles, ils des bêtises. Ils l'argent des gens qui pour des de pour ont des gens qui parler, des gens qui ne m'a l'air petit bout d'amour, ne, ne to euh, même pas t'es libre en et puis il va y passer. Donc, ce n'est pas président. Nous yons pas blessés. Nous pas blessés. Ça veut dire y a seulement, et y vous avez et puis y et puis nous clap, clap, clap. Y a avez vu, vous avez vu, vous avez vu, vous avez vu, vous facile. vu, vous avez vu, un avez il y a un président. avez vu, vous avez vu, vous on va dire you just party. flou flou flou flou fluf bébé yo marre nous tellement yo fort et sies nous t'a fait et pas de président nous t'a suivi c'est président t'a nous. Nou nou tout nèg ça yo entré yo n'ont pas blessé kay président nous e pas qu'embé yo en otage yo marre nous toute metté couché à terre et puis yo touillé président yo sorti et puis les rap sorti les autres agents ap rentrer d'ici opération chain DIE get back y a sorti bien à l'aise c'est comme si rien n'était aucun affrontement l'argent 1000 dollars américains nous vendent nos président comment nous avions comment nous ouais pays après ça qui vient passer là 1000 dollars frères et sœurs nous vend nos président avez-vous capable de comprendre ou qu'a juste levons matin ou, ou, ou baigne un cigarette ensemble avec 50 gouttes pour braquer et puis l'éliminer un monde tellement mentalité a ba tellement nous rase dans dernier niveau donc en tout cas le président Colombie dit que Li prè pour que les vin aide Haïti face à l'insécurité la est, parce que les vle que non pardonne par rapport avec ça qui te passé puisque soldat colombiens y sont débarqués dans le pays d'Haïti, viennent assassiner président Jovenel Moïse en dedans la Voilà c'est ça bien aimé. Individu ça gade là, eh bien type ça li les kenol capitaines. Monsieur, c'est membres gang crasé Barrière. Gang ça qui sous contrôle vite l'homme innocent. Et bien, frère et ce bien-aimés, bac DCPJ, pendant une opération brite et yon, yon arrivé déposer la patte sous monsieur dans le champ de masse pendant le sortie dans la ville au caille. Tip ça, la police mettait en bac code, c'est dans le cadre d'enquête sur l'assassinat Marie-Gauthier Franklin avec... Kidnapping maril qui ki se jean franklin tous des citoyens sa yo yo c'est haïtiens américain donc frères et sœurs bien-aimés après divers crimes odieux, dieu type ça fin fait nan tabaa et eh bien il était courir lal le nan pays donc qui est-ce qui lou le capable rappeler au jour passé yo commissaire richmond emete mettait en ti blanc. Et eh bien ces type ça qui dénoncent, qui dit mais qui est lié, et eh bien sortent la police, pral déposer la patte sous Après y un bel bout de temps, nous pas jamais dans puisque nous connais premier ministre Montanallaguiel, président Macron devenu, et eh bien récemment pio y a corps d'ailleurs pour faire connait. Ariel ensemble avec la communauté internationale là fait Haïti tournerons fait pour haïtiens d'après membre accord. Nous prenons pour dans notre métier de Saoedi. Nous prenons pour la presse, nous, nous suivi à Comontana, à plusieurs autres organes, à Cosilla, au Conseil national transition, Forum politique Montana, à la plateforme la société civile, nous dénoncer la situation paysanale, nous avons considéré qui dégénérait en bas gouvernance Ariel Henry. Et Stricci Saoedi a constaté avec des à depuis le chef gouvernement a installer la tête primatique. Violence gang armée, gang ak tout. Patou, nan katye pa moun pa si moun, gran moun, tout dans la zone métropolitaine Port-au-Prince, aucun quartier n'est épargné aucun monde n'est exempté, si tout tout le monde a coucou, a kidnappé, de balle, et puis, de etc. Comme dernier coup de siwel. Eh bien, différents instructions, constaté d'après notre sa, qui portaient signati James Beltis, Ernst Maturé, William Gentil, ensemble avec Boniver Claude. Et instructions, si yo, à attitude gouvernement, qui pas fait un lien pour changer situation peuple la peuple, et yo ont l'ongé de sous communauté internationale, là cap supporter le gouvernement. Sans garder de d'après D'après Montana et stratégie Sila, en mes crises la piplis. Pendant 20 mois sa yo, gouvernement de facto a pas montré ni volonté ni capacité pour adresser situation ma frise qui traînait de paralysie presque totale activité économique, sociale et culturelle qui sous la vie dans la société. Pendant 20 derniers mois, Haïti tourne yon savon en bas gouvernance PM de facto avec allié local ou international. Il yo. yo fait payer à qui tournait un l'enfer pour le peuple haïtien pendant le pays dans le Caraïbe, même les Nations Unies reconnaissent la responsabilité des États-Unis pour quantité d'armes de la France dans la région pour envahir les bandits avec l'insécurité, si elle a été D'après Montana, toute initiative gouvernement à communauté internationale l'apprend, quitte ses interventions militaires, quitte ses sanctions aussi, à à 21 décembre, allait dans le sens pour bloquer toute initiative haïtienne à, ici à chercher. Yon consensus réel, y a vin e des moun acceptés qui responsable situation final Ça, jouen yon vos pour que mes pouvoirs crise la tenace. En plus, yon a encourager gang, yo a plus territoire, monter volume violence là, yon pou a manière pour casser résistance population. Fait mette à genoux pour zot, vin pour les secours. a jouen mandat à légitimité pour faire Haïti tourner sa yovle. BSA ak, ak lot si A a si Ciaté tenot sa, kwe. pour Accomontana devant complot sa, li important pour haïtiens dans tout secteur marché contre pour camper yon unité nationale en dan peuple revendicatif là pour manifester volonté ak engagement réel li pour reconstruire l'état et puis conduire nation dans direction pour le capable contrecarrer défis ka bouleverse monde là dans ce sens, Montana dit l'enseignant appelle à toute organisation à toute personnalité à août 2021 dans tout pays à toute diaspora pour rejoindre l'UNAKLOT pour mobiliser et ensemble marcher contre l'UNAKLOT dans tout l'autre secteur conséquent yo, pour une unité historique peuple haïtien qui est même celle capable de sortir de pays dans ce là. En tout cas, nous avons à gauche, nous avons à droite, mais nous avons beaucoup de gens qui rencontrent ensemble pour que nous soyons capables de mettre sécurité dans le pays. A. Mesdames, mademoiselles et Messieurs, insolite nous pour nous aujourd'hui, un petit mouvement qui nous passe. Mouvement, mouvement, Ah oui, commandant. Mouvement, mouvement. Ah oui, commandant. Oui, yes. Mouvement, mouvement. Mouvement, mouvement. Mouvement, oui, Mouvement, Mouvement, quand il y a un bon pied, qui ce qu'il y a? Quand il l'autre, là, mouvement cassé zèle, et puis, on va le et puis on le faire s'opérer. Et on va nous suivre comment ça va aller. a des problèmes, famille. Le mouvement cassé zèle, ça va aller. Il est comme on est mort. Non, on est mort, frère. On est On est On a une colonne vertébrale. Il craque. Mm -hmm. Après ça, on va manger, on va dire que c'est un job fini avant.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 non, mon chèque. même j'ai mon frère dit Où elle fait ça, mais non, s'il te fait ça, on tape, ouais. C'est qu'elle pas fait ça, mon coffret. Aussi simple que ça. Frère, c'est ça bien aimé pour faire si pour le pays d'Haïti. Mais ça, ça ne pas passer comme ça. Ça ne peut pas passer dans le pays d'Haïti. Maladie. Oh, oh, on nous suivre. Et concernant de ce qui s'est moins il y a un nouveau calendrier pour le peuple. Il pour te faire un nouveau calendrier pour le peuple haïtien. Avec dit haïti pour un calendrier qui est différent par rapport avec tout le reste monde. Mm -hmm. Ça, c'est un nouveau calendrier qui hein, sorti. Mm -hmm. Que le bon l'autre hier soir, il dit sorti le nouveau calendrier et publié pour le peuple haïtien. Le peuple haïtien papa peut pas le calendrier, les papes fait et le pays fait. Ça... Mais qui a été détaché à détache nom? Qui a été détaché à mon nom? Qui a été détaché à mon nom? Qui a été détaché à mon c'est nouveau calendrier. Il y a différence entre le calendrier. Le calendrier, c'est un calendrier qui parlent de la lune non, avec jour. Comme si vous avez lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Le mm -hmm. calendrier, c'est pas ni 18 ni 28. Okay. Deux jours, ça yo est éliminé. Le numéro, ça y est Ça veut dire là, je suis en 17, je suis en 19. Je suis en 27, je suis en 29. qui contrôle ça fini ça c'est maintenant bon nous remet parce que c'est c'est des numéros et éliminatifs koyé ça c'est calendrier moi montrer tout le monde lit ou capable faire copie ou soit-il ou capable distribuer parce que ligue et chandelier qui représente dans Palmis. non ok ligue et ébrouillant pour faire connaître que nous sommes peuple juif qui c'est peuple ébrouillant et puis la lune c'était dans la lune pour nous te contrôler jour mois année yo ok ça c'est calendrier ça c'est un 10 commandements, mais tout n'avait encore l'ité voie ici. Que pour tout le monde, prends 10 commandements, fais copie, mettez-le dans le papier pour la catastrophe, la maladie, la fin, l'épidémie. Non seulement on doit l'île, et faire 10 commandements pour l'île, et apprendre à l'idée de tête. Ou même encore, on peut faire 10 copies pour bailler l'autre 10 personnes encore. Et 10 personnes, après, elles font même chose avec vous jusqu'à ce que tout le peuple haïtien ait 10 commandements dans la main. OK. L'IPAL est encore.. De prophétie de dix commandements, épidémie, fièvre, grippe, gauche fait mal. Hier soir, que moi vous à prophéties? Lui parlait de gratte. Lui voyait médicaments. Lui dit médicaments, pas pour tout le monde. Bonjour Francis Kounya. C'est avoué médicaments pour grippe, fièvre, gauche fait mal et puis médicaments. Eh, hey, la draka. Gemoun, mm -hmm. la tué, ensemble avec maladie, même qu'on fait remettre la ou pas jeune justice. Mm -hmm. La draka. L'ivoye m'a ils ont fait, m'attendez, kirele balan, mais, en pas connaître. mais. pas pas pas avec il et puis, yon ben yon ave, ou la taté, taté, taté, taté la gratte. là déjà madame. là. La. <laughs> déjà fait frère. ça, madame. de en de un de gratte. un de gratte. Vous Vous donc, il y a bien de ten, ma gloire, et puis au Kimbo, il y a foubou ensemble avec. Je vous mm, rappelle, aller. vous mettez pour les papa ici. Il parlait de gloire, un palais de citron, un mm -hmm. palais de gloire tiède. Il y a un palais de l'eau tiède, comme ça, il y a un palais de l'eau en mai. Trois bouchons de gloire mai, ou bien sept bouchons de gloire en mai. À la province de la caille, il y a toujours un petit bouteille de gloire mai. Comprenez pas ici. L'organe la grappelle, l'organe la oujol, pour yon ben yon bon petit de l'eau l'an mais. Avec de la, de kon médicament déjà, ça veut dire, c'est à ka bon bofé si ya. Mais descendez moun. Moun n'a pas ka jen de l'eau l'an mais, mais il est capable de jen sel. Oui, m'a pas même gonne sous ta vina avec de l'eau l'an mais. Oui, voilà. Avec de recette yon la déjà. Oui, grand moun, oui, grand moun. Je ne sais pas si je peux faire tout le travail. Je ne sais pas si faire tout le ne ça. Je ne peux pas ne pas ne ne pas faire ça. ne pas faire ça. ne pas et puis il y a demandé pour tout haïtien okay. pou pre si de pur l'huile d'olive la là, pure d'olive là. Pour nous prier consacrer nous présenter l'huile sainte. Si nous n'avons pas parfums ce bon nous avons utilisé l'huile là pour faire l'huile lent odeur. Pour nous vider 7 gouttes dans l'eau Ça c'est pour gratter là. Et puis pour nous être capables de bien. Les palettes ont une lotion qui est la galocure. galocure, oui. Les dix lotions, ça. Et je vais login gra login gratel <laughs> <laughs> Mais c'est quoi ce médicament là haut Mais c'est tout médicament ça là déjà ma belle il faut pas ici avec nous Galocrate on va guinon galon on va l'acheter on acheter pour 100 gouttes frais essai là on va aller l'hôpital où il tel il me tirer le mettre le notre petite bouteille baou et puis les soirs on va le dormir à l'aide donc au ton on t'en qu'il me on Et puis, les soirs dormi, dormi. Et on trape l'an petit coton. Vous coton. Et puis au passe sous la gratelle. Il pique Et puis, na demain matin, vous allez commencer à faire ce l'autre, encore allez et bien aimé. me Yomarel, non ti papier ba ou lo l'hôpital ti si moun ge gratel. L'on vini, lo a ben ti moun non si pose pon ti quantité, y pike tout, pou mette l'on de l'eau, et pi vine ba on coule mauve Est-ce tu comprends? Oui. et vine ba ou ti coule mauve et pi koun yala pou ben ti moun nan samarel, pou nettoye pou. Gonti sa, voyo kon ba et tout, m'soujè tout médicament sa pou gatel, ba y m'de pas maladie gatel. Aujourd'hui, l'épidémie gratte la fois à Au fin de Pour les gens qui ont fait la fin de ils ont utilisé le soukoum non pendant trois fois par jour. Après ça, il parlait de pas de dégâts dans le pays d'Haïti. La fini l'année et au même citoyen, dis-nous qui professeur recevoir. Tout okay. ça a fait qui, qui poser préjudice pendant plein mon Dieu, vous pouvez camper Parce que il a pas d'oré. Il oui, faut oui. Tu oui, tu as as tout ça, il faut que ça Parce que ça peut arriver là, il imminent. Et ça me dit, il imminent. Parce que les États-Unis je expliqué, mais même pour mon Dieu, pour faire ça, et puis je me suis sous je suis okay. dit, je suis sous je suis dit, l'air suis dit, je là. dit, je suis dit, je suis dit, je en l'air je suis dit, ciel là, dit, ciel là tout bleu, et mon femme qui est habillée tout de bleu en l'air. Et puis dit, je suis dit, ces fils dit, je suis dit, dit, je suis dit, je suis dit, je suis dit, je suis dit, ça bien dans nouvelle haïti Et pacho bon message encore bon dieu t'ai envoyé pour trois entités qui c'est le commissaire eh, gouvernement avec eh, juge et puis avocat comme qu'on est au côté matériel débar en pile mon oui. dieu vous ai mandé au passage passage souterrain depuis l'exercice le, métier ça okay. gardez bien pour dans droit bon dieu ba, t'ai baillé signature en pile pouvoir est-ce Est que vous avez un monde que nous mettons en pénitentiaire nationale Injustement. Oui, la conscience. Oui. Ouais. Et si vous connaissez que y a un monde que vous mettez dans la pénitentiaire nationale, qui mm -hmm. a coupé en prison. Et moi même vous mm -hmm. courant. Mm -hmm. Parce que maman juge là. Et puis le juge là mettez dans la prison pour 10 ans. 10 ans arrivé, vous prolongé un an encore. Sous lui. Ah, bon. Monsieur dans la prison, je vous joue dis Ça veut dire. Mon Dieu dit nettoyer kayo maison, visiter kayo pour qu'on connaît tout ce qu'on qui est dans mon côté qui fait mal camper sur yo, Ou bien l'argent en main, que c'est l'argent de l'autre monde ou bien quelqu'un qui a dit, déposé. à terre, Nous avons marié plusieurs fois, qui yeah. ont plusieurs madame. Et là, il y yo, yo prie, papa, yeah. a encore il voulait demander tout le pasteur pour prier pour les qui perd papa, qui perd maman. Papa à maman, il y mm -hmm. a des malédictions sur la tête. y mm -hmm. a Mais malédictions ça, il faut qu'il y ait des malédictions. la jeune petite. J'aimerais demander à tous les pour prier pour la petite qui peut «Maman » qui «Papa » mais petite ça. Il n'y a pas de monde qui peut chasser la malédiction pour lui. Pour tout le monde qui peut entrer dans la nouvelle Haïti, dans la destinée, il faut que nous prier pour lui. Alléluia, mon Dieu. Amen. Donc, Frères et sœurs so bien aimé. J'espère que nous jouons le calendrier. Et non seulement ça tout. Nous cherchons un petit en mea. Pour nous baigner. Donc, chaille saute sous tête, il tombe sous ses épaules. Frère, et sœurs bien aimé m'a dit, bienvenue. Dans Haïti, la République des coquins et ses sel, volaient au cap Gif Guy Philippe, donc, nous nous déclaration déclarations, en nous suivant ensemble. Attention là, et Président Aristide. Même tout que Président Aristide, bien je cherche, ou du moins, il perd du tête, il oublie comment nous faire arriver d'écouter, Je arriver Président Aristide. Mais c'est vous-même qui créez le c'est vous même qui l'a dit pays à notre tout ce aujourd'hui. vous que vous avez C'est vous même pour entrer dans pays à perdu. Malgré tout l'argent, pays qui une résistance normale, puisque vous avez en pile mon avant. C'est vous premièrement un à m'an de embargo, criminel sur le pays chéri, mais oui. Alléluia, mon Dieu, nos dirigeants sont. pays c'est ou même encore, qui m'a des blancs pour entrer dans le pays avec 24 000 marines blancs américains, nou ou nous bas au pays, oui, ou humilier l'armée d'Haïti, qui peut-être est une pratique mais comme chef de l'État, ou pas de aucune autorité pour décraser l'institution, non? Mon frère, ou craser, je dis dire, si on a problème de sécurité, ça, que na a là, ou coupable, c'est ou craser l'institution de l'État. C'est ou même avec René Préval, qui fait ajustement structurel, ni de la tour, ni généralement, fille, pas de jambe faire c'est, oui, qui vend, et naol, d'Haïti, téléco, Minotri d'Haïti, Président aristide. Économiquement, crasé, tout ça qui t'es capable d'aider, pays, c'est, oui, qui bâille les bourgeois, Tout le tout pouvoir que yo avez, tout l'argent que yo avez. le sang que yo bat de tout prêt, tout garantie, tout avantage, qui yo un contrôle, pays, c'est, oui, qui ouvre tout, tout, tout, droit de tout, crasé production nationale, tu vas payer à genou à demander, c'est vous même restant. Et c'est vous même qui premier. Mm -hmm. À la traque pour la vecaitaine en pays ça. Donc, moun donne dorme ajan, il connaît gen très bien. Et connaît les gens gonflés. Il connaît les gens pas gonflés. Donc frères et sœurs bien-aimés, qui est-ce qui pas coupable dans ça n'a pas connaît journée aujourd'hui -jou là. Que moun qui pas péché a, il fait premier coup trop là. Bienvenue dans Haïti pays spécial voilà <laughs> mon pas, no, nous serions <laughs> pour chanter ça e... non non nous garderons de no mais sans mi mais sans nous non ou encore oui non <laughs> Ah, j'ai dit, c'est chagouna bralé plus l'a lagé des pays, ya. ou bien fou nous fou. A pour nous monter un drapeau, nous sans sens pour nous monter drapeau à tête en bas, nous wel tête en bas, nous tête en bas, et là fait plaisir, tête en bas là. Oh, l'éternel papa, ça, y, y fait la pays. ça a été la <laughs> ça fait Nous nous spéciales nous spéciales ben nous venons travailler, nous travaillons pour le pays, pour le peuple là, c'est pour garder à pour le pays. ça doit garder la phrase c'est ce bien aimé. Moun caprele comme des mots de toile qui collent. Qu'est-ce qui fait ça? Ça, ça c'est pour t'imaginer qui pitié non? Ça doit garder en tête en bas là, c'est oui. de ça les nuls. Ça doit garder en tête en bas là, c'est toutes ces choses qui te battent pour tout t'essayer. Ça doit garder en tête en bas. Donc, si vous avez présent, c'est de mettez en bas. Qui sont pas fait Vous pouvez dire que pas trop, c'est ton erreur. pas faire ne sont pas supposées faire, il y a des erreurs, parce que ça, c'est malédiction pour vous pays. Donc, si toutefois on a l'école et puis événement, et pour eux, comme si ma drapeau a cassé, c'est dégage au pas quitter drapeau à temps. Depuis rive les. Pas ça pas bon signe pour mon pays. Alors la pour la vie papa. En tout cas, j'aime toujours aimer dire Haïti dictature l'appel des sentis. Haïti démocratie, la république d'a coquet, seul volet au caprété qui vivra verra, qui mourra kakara. Moune merci parce qu'on t'a suivi avec attention. Merci pour la fidélité ou ak pas siensou. Moune pralé m'a kite ou bra papa manje parce que c'est lui-même celles qui est capable de protéger ou ba ou la vie ak la santé. Bonjour, bonsoir tout moun. Non pas moune, c'est Foucault. N'a croisé dans l'autre vidéo. Pita 7h. Au revoir. Bye bye. M'ramasse paquette moune. Cause habitant pas miser la ville. M'pralé.